Est-ce que tu sais que d'ici 2050, une personne sur cinq aura plus de 60 ans Qui va s'occuper de tous ces vieux Eh bien, il existe une formation d'assistants en soins et santé communautaire, les ASSC, où l'on apprend aux étudiants à pratiquer des soins sur des personnes de tous âges. Vous allez où J'aimerais rencontrer des ASSC. Écoutez, je vous emmène. Je suis enfin arrivé dans la salle de classe des futurs assistants en soins et santé communautaires, les ASSC. Plus précisément, dans un cours sur la paralysie. Ça a l'air génial, viens vite. Et c'est retrouvée en fauteuil roulant. Voilà, enfin, c'est ça le résumé, quoi. Salut Salut Est-ce que tu pourrais m'expliquer en deux mots, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le métier, qu'est-ce que c'est que le métier d'ASSC Alors, l'ASSC est là pour épauler les infirmières. Euh, c'est-à-dire qu'elle nous délègue des tâches euh, médicales. Et puis, on accompagne aussi des personnes euh, de toute population, c'est-à-dire euh, handicap, euh, maladie chronique, etc. Pourquoi tu as choisi cette formation-là Justement parce qu'on les accompagne vraiment euh, du début à la fin de journée, par exemple, euh, pour les toilettes, euh, prise des médicaments, et tout, etc. Et on apporte du bien à ces gens-là. Et nous, on a travaillé sur comment aider ces personnes qui sont atteintes d'une hémiplégie vous travaillez qu'avec des personnes handicapées Non, absolument pas. La SSC peut travailler dans toutes les unités possibles. Okay. Avec les handicapés, avec les personnes âgées, avec les bébés, avec les enfants. Alors là, j'y vais carrément à fond. Je prends la place du patient. Je fais ce que tous les étudiants sont tenus de faire dans leurs exercices. C'est que je me mets à la place d'un patient. Mais en fait, pourquoi Nous, ça nous sert à développer l'empathie. À essayer de comprendre de quelle manière il vit la maladie et de quelle manière le soignant l'aide. Et comment il le ressent. Selon toi, les qualités principales pour être un bon ASSC, ce serait quoi Alors, euh, être empathique, être bienveillant surtout, avoir euh, euh, ce, cette facilité à créer des, des relations avec les gens. Okay. Aimer les gens, tout simplement. Super. Empathie, bienveillance, c'est bien parti, en tout cas je me sens bien. Bonjour messieurs, c'est Chimel, ASSC, comment allez-vous ce matin euh, Très bien, merci, et vous Je suis là pour tout apprendre sur votre métier d'ASSC. Et toi Qu'est-ce tu qu vas faire, là Je tire une prise de sang. Audrey, moi, je pensais que c'était les infirmières qui faisaient les piqûres, justement. Alors, non, nous aussi, on peut faire les piqûres sous leur délégation, en fait. Mais ça, c'est un faux bras, mais il y a bien un moment où il va falloir passer à des vrais bras, des vraies personnes. On s'entraîne pendant nos cours pratiques, où là, on s'entraîne sur des faux bras. Jusqu'au jour où on rentre en stage, et puis là, on fait donc, les piqûres sur des vrais patients. Maintenant que j'ai tout compris sur les ponctions veineuses, c'est mon tour d'en faire une. Bouge pas, je prends le matériel. Je me trouve ici dans le cadre verdoyant et calme de l'EMS du Petit Saconnais où nous allons rejoindre Blérina dans son stage. Tu saurais me dire Blérina, quelle est la partie que tu préfères dans ce stage ben, J'aime bien passer des moments avec les résidents, parler, partager des moments. Plus, plus intime. Et vous, madame, il y a des moments en particulier que, auxquels vous avez du plaisir ici Non, en général, là, avec les filles, ça va très bien. <rire> On s'entend bien. Ah ouais, d'accord. Je vais faire ouais. du mieux que je peux. OK, <rire> c'est parti. Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, c'est moi qui vous apporte les médicaments. Ça va oui, Je m'en oui. sors bien Oui, oui. Tout ça, ça m'a donné très faim. Donc maintenant, j'ai juste le temps de reprendre des forces avant de directement filer au HUG pour rendre visite à Violette, qui est en stage au service d'oncologie. Je continuerai alors avec... Excuse-moi, Violette. Oui. En fait, toutes ces informations que vous vous transmettez, c'est quoi C'est... En fait, on se transmet les informations quand il y a un changement d'équipe. Comme ça, la... L'équipe suivante est au courant en fait de, du patient, de qu'est-ce qu'il a, quel traitement il a. D'accord, donc vous travaillez ensemble Exactement. Le même métier tout le monde Non, on n'a pas le même métier. On travaille tous euh, en partenariat, mais il y a les médecins, les infirmières, les CC et les aides-soignants. Qu'est-ce que ça te fait à toi de, de travailler constamment en rapport avec la maladie et parfois la mort C'est très enrichissant, il faut, il faut savoir... Euh, Connaître ses limites, de savoir de quoi on est capable ou pas. Et puis il euh, y a des jolies choses qui se passent aussi. Attends, viens, attends, attends, attends, attends, attends. J'avais juste une petite question à te poser, une dernière petite question. Oui, viens, s'il te plaît. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur le métier d'ASCC sans jamais oser le demander, c'est maintenant. Mais le métier d'ASCC, c'est un peu le métier d'infirmière, mais au rabais. On nous le dit très souvent, mais ce n'est pas, pas du tout une infirmière au rabais. À SCC, c'est un métier à part entière où on couvre plein de compétences, ce qui nous permet d'être très polyvalente. Comment convaincre les gens de se joindre à nous L'école à c'est une école de la vie, c'est une école de la passion, c'est une école de défis au quotidien. Pour améliorer la santé et le confort d'un patient ou d'un résident, il faut vraiment être organisé et disponible et surtout faire preuve d'empathie et de bienveillance. T'as kiffé cette formation Sandec, assistant en soins et santé communautaire, c'est vraiment un métier où t'es au. 10 SMS ou EMS SMS. Pense bête ou pense mort Pense Lorsqu'on transporte des produits dangereux, il faut les manipuler avec. des gants. <rires> <rires> tagada tagada, Soin, soin!